Moteur combi système KM à 135R style. Outil polyvalent, le moteur combi système KM à 135R de conception moderne, robuste et puissant, est compatible avec toutes les batteries système AP style. Conçu pour un usage professionnel, silencieux, il est idéal pour des travaux en environnement sensible au bruit. Vue d'ensemble et caractéristiques. Au numéro 1, logement de la batterie, ici une batterie AP300. Au numéro 2, le filtre à air, sa grille métallique protège et permet le refroidissement du moteur et de l'électronique de commande, très utile et efficace, par exemple lors d'une utilisation en position verticale de l'élagueuse, et ses projections de sur et autres copeaux. Au numéro 3, une barre de sécurité, protection permettant une distance de sécurité, entre la jambe de l'utilisateur, et un outil de coupe métallique. Au numéro 4, le tube principal, permettant le branchement des divers outils. Au numéro 5, une poignée circulaire, permettant le maintien et l'orientation de l'appareil. Au numéro 6, lorsque le bouton poussoir de déverrouillage est poussé vers l'avant, cette action permet le démarrage et le réglage de la puissance du moteur par l'allumage progressif des DEL. Au numéro 7, la poignée de commande comprenant trois points de sécurité, qui doivent être actionnés dans cet ordre, pour permettre le démarrage du moteur. Le moteur combi système style. Est vendu sans batterie et outils de travail, le premier outil que je vais utiliser est la perche d'élagage. Sa capacité de longueur de coupe est de 25 cm. Le bouchon de remplissage du réservoir d'huile de chaîne est très pratique, son ouverture et fermeture s'opèrent en un quart de tour. En principe, un plein d'huile suffit pour couper pratiquement le temps d'autonomie d'une batterie AP300, mais c'est à surveiller, pour cela, c'est simple, par transparence de la paroi du réservoir, on peut vérifier le niveau d'huile disponible. La perche d'élagage montée sur le moteur combi-système permet d'élaguer aisément des branches hautes d'un diamètre raisonnable jusqu'à 2,50 m environ. Pour aller au-delà, j'ai opté pour une rallonge carbone d'un mètre de longueur, légère et facile à mettre en place. Elle augmente d'autant la hauteur de travail. Outils compatibles avec le moteur combi-système Le moteur combi-système est vraiment polyvalent. Il permet d'utiliser de nombreux outils, dont voici un exemple. Une débroussailleuse Un taille est un souffleur, une récolteuse, un balai-brosse et une sarcleuse. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres outils sont disponibles, et nul doute que d'autres viendront s'ajouter à cette liste. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.